et ascendant taureau. On va démarrer tout de suite avec l'ambiance du mois qui est gérée bien évidemment par le soleil et euh, le soleil ce mois-ci fait deux signes comme tous les mois d'ailleurs, euh, le Cancer et le Lion. Alors pendant la période cancer qui va durer jusqu'au 23 juillet, eh bien ma foi vous serez plutôt bien servi, plutôt euh, dans une ambiance assez euh, sympathique, où, où il y aura beaucoup d'échanges, la communication sera au premier plan. Il peut y avoir aussi plein de petits déplacements, étant donné que vous serez peut-être en vacances, des visites si vous avez une maison qui est bien située, de la famille qui viendra passer quelques jours... Bref ce sera une période un petit peu comme tous les ans qui peut être, ma foi, très agréable à vivre. Euh, simplement il faudra faire euh, attention, surveiller euh, la semaine du 8 où il y aura une opposition entre le Soleil et Saturne, et en général ça refroidit un petit peu l'atmosphère. Alors il y a quelqu'un qui peut boudé dans son coin, ou alors euh, une météo qui sera pas favorable. Voyez quelque chose de bon, du, de banal hein, du quotidien, euh, étant donné que Saturne ne fait pas euh, de mauvais aspects avec vous, au contraire hein, elle, est en, elle est plutôt en, en bonne euh, position, et justement vous vous resterez de marbre, vous ne vous laisserez pas remuer par les, les états d'âme des autres, de ceux qui sont autour de vous, et vous serez justement un espèce de pilier hein, qui sera, euh, quel, vous serez rassurant pour ceux qui vous entourent. En revanche, alors à partir du 23 juillet, et vous le sentirez même peut-être un petit peu avant, le soleil arrive en Lyon, et euh, ma foi, il va former euh, tout de suite euh, une dissonance avec uranus que vous connaissez bien, on en a souvent parlé ici, et euh, c'est une dissonance très déstabilisante, qui produit des tensions, qui produit des peurs, des angoisses concernant l'avenir. Euh, bon, je pense que vous savez euh, exactement ce dont je parle. On continue avec euh, bon la vie quotidienne, le travail, euh, tout ce que représente finalement la planète Mercure. Et alors elle va dans le même sens que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que Mercure pendant la première quinzaine, donc avant même que le soleil rentre en Lyon, euh, Mercure est en Lyon déjà et elle stationne. Elle stationne dans euh, le premier décan du Lion et se trouve bien évidemment en, en dissonance avec uranus. Donc cette ambiance de, de tension, de, de, euh, où vous avez euh, tout d'un coup euh, des espèces, pas des obsessions, mais des, des pensées hein, quand même un peu fixes, euh, et, et ça produit des tensions, parce que vous n'arrivez pas à sortir hein, de votre réflexion, de, de, de ce souci qui est dans votre tête. Euh, donc ça c'est pour le premier décan bien évidemment, mais bon tout le monde peut sentir cet aspect de tension euh, euh, très électrique, euh, vous voyez, il peut y avoir des, des feux de forêt, par exemple des incendies, des choses comme ça, parce que c'est très sec hein, comme, euh, comme climat euh, astral, donc forcément ça a des répercussions. Hein. Euh, donc euh, ça va durer à peu près jusqu'au 17, euh, euh, bon étant entendu que la planète en reculant, elle va être moins en dissonance avec Uranus et que donc vous serez moins tendu que... Je ne dis pas que ça va être la grande détente, hein, mais euh, bon, euh, qu ni que vous trouverez des solutions au problème. Hein. Mais quand même, euh, bon, ça va petit à petit euh, se calmer. Et puis euh, aux alentours du 20. Du euh, Mercure va retourner en cancer, euh, toujours dans, en marche rétrograde. Donc là, euh, du coup, votre troisième décan euh, sera bien aspecté par Mercure et euh, euh, bon, il y aura toujours euh, la communication qui sera au premier plan, elle sera beaucoup plus fluide, bien évidemment, que pour euh, le premier décan. Mais bon le premier décan il aura la paix pendant ce temps-là, hein euh, franchement euh, on retrouvera Mercure un petit peu plus tard. Euh, donc le 3e décan va recevoir Mercure pendant un petit bout de temps, et là aussi si peut-être que vous attendez une réponse ou des nouvelles de quelqu'un, ou que quelque chose se décide, Eh bien ça se fera euh, dès que Mercure redeviendra, euh, reprendra une marche directe, c'est-à-dire à la fin du mois. On en vient à parler d'amour et c'est vrai que c'est un domaine qui peut adoucir beaucoup euh, l'ambiance de ce mois. Euh, bon, on a vu que déjà avec le soleil elle était sympathique cette ambiance et qu'elle tournait autour de la communication. Mais comme Mercure n'est pas en bon aspect, peut-être que cette communication ne sera pas facile. Hein, ça c'est sûr. Vénus venant là-dessus et elle aussi est en bon aspect avec vous depuis le cancer, il est possible que vous soyez très bien entouré et surtout bien conseillé par quelqu'un qui vous aime, qui a vos intérêts à cœur et qui va vous tenir un discours à la fois sensible et raisonné et raisonnable. Euh, Peut-être que vous n'aimerez pas toujours ce que vous entendrez parce que ces conseils vous euh, euh, diront peut-être qu'il faut lâcher prise, ou qu'il faut renoncer. Et je pense en particulier au moment où euh, Vénus va être opposée à Saturne, c'est-à-dire autour du 14. Hein. Euh, donc c'est vrai que euh, ce sera peut-être un moment un petit peu spécial, euh, où euh, bon, Écoutez-les, ces conseils, après vous en faites ce que vous voulez, vous les digérez. Hein? En tant que taureau, il faut toujours digérer les choses, c'est une question de temps. Euh, vous les digérez et puis vous voyez si vous pouvez les appliquer ou pas. Mais en tout cas, la personne qui sera à côté de vous et qui euh, tentera de, de vous aider de cette manière-là, elle n'aura que des bonnes intentions, vous n'aurez aucune raison de vous en méfier. Euh, donc ça, ça va être bon pour les 3 décans, hein. vous allez chacun à votre tour recevoir cette visite de Vénus qui évidemment euh, sera euh, par exemple, euh, pour le troisième e décan, elle sera peut-être même très érotique, hein, très sensuelle, donc euh, euh, ça n'est pas, ça ne va pas être la même ambiance euh, tout au long du mois. Hein. Euh, par exemple pour le 1er décan, euh, elle, elle sera beaucoup plus arrangeante euh, que pour le deuxième, qui va avec l'opposition de Saturne, ce sera bon. Euh, quoi qu'il en soit, hein, euh, vous écoutez les conseils euh, qu'on vous donnera gentiment, vraiment! On va terminer avec euh, Mars, qui représente votre forme, votre vitalité, et, euh, la façon dont vous agissez, hein, dont vous prenez vos décisions, etc. Donc Mars va être en, en Lion tout le mois, et là encore, hein, euh, comme avec Mercure, Mars va être en dissonance euh, avec Uranus pendant une partie du mois, hein, euh, disons les 15 premiers jours, ça va correspondre d'ailleurs à est en conjonction à un moment avec mercure alors est ce que ça va jouer sur votre forme euh, c'est surtout euh, je pense qu'il y aura des hauts et des bas du côté de, de votre vitalité hein, euh, et qui seront liés justement à ces moments où vous serez énervé euh, un petit peu tendu euh, à cause donc des dissonances dont je vous parlais. Euh, moi, ce que je ferais à votre place, c'est de, de, de faire du yoga, de la méditation, de la relaxation, enfin tout ce qui peut vous aider à vous détendre et à être, à, à être moins, vous voyez, euh, en première ligne, moins sensible finalement euh, aux, aux événements. Alors euh, bon, il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas faire, euh, on peut pas faire beaucoup, mais euh, bon, euh, il y a des moments où vous allez récupérer votre énergie où tout se passera bien, hein? mais il y aura des, des moments, vous voyez, avec des, des pertes soudaines d'énergie, et dites-vous bien que ça ne peut qu'être lié au stress, que, euh, qui vous sera euh, imposé mal malheureusement et contre le stress il euh, n'y a que euh, les méthodes que je vous ai données euh, qui peuvent être euh, quand même efficaces. Très bonnes vacances à tous, j'espère que vous passerez un bon mois, on va se retrouver au mois d'août bien entendu,